Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, le souverain a prononcé son discours de Noël voici trois jours. Cette année, nous dit-on, c'était un discours de Noël différent, très politique. Mais de quelle politique parle-t-on Les inégalités, la pauvreté, l'intolérance, le changement climatique sont des questions qui demandent des réponses exhaustives. La question de l'immigration, qui a pourtant causé la chute du gouvernement Michel, n'est même pas mentionnée une seule fois dans le discours royal. C'est donc un sujet tabou dont on ne parle pas, même quand on est le roi. Pour le Parti populaire, ceux qui viennent chez nous sont les bienvenus, à condition de contribuer au bien-être commun et de respecter ce que nous sommes. Sinon, c'est le ticket retour vers leur pays d'origine. Même chose pour la question de la sécurité, qui est passée sous silence. Cette année, le 29 mai à Liège, un criminel qui n'aurait jamais dû sortir de prison a tué et a blessé des innocents en criant le nom d'Allah. Au Parti populaire, nous voulons une société où la justice sanctionne rapidement les criminels, sans faiblesse, une société qui ne tolère pas la barbarie islamiste. Plus les problèmes d'immigration et d'insécurité s'aggravent, plus on parle du climat pour détourner l'attention des citoyens. On veut réduire notre empreinte carbone. Pourtant, la Belgique représente 0,2% des émissions mondiales de CO2. On pénalise ceux qui ont une voiture diesel quand un seul gros navire marchand pollue autant que 50% millions de voitures. Mais de qui se moque-t-on Au Parti Populaire, nous voulons une société qui investit dans l'agriculture, respectueuse de notre terre. La protection de nos cours d'eau, la lutte contre les plastiques dans l'océan sont ça les véritables enjeux. Nous réclamons aussi le respect des animaux, la fin de l'élevage industriel et de l'expérimentation animale en laboratoire. La démocratie exige cette écoute et ce dialogue. Préparons-nous aux élections fédérales, régionales et européennes, en tenant des débats ouverts et vrais, où l'on se respecte. Au Parti populaire, nous voulons une vraie démocratie, pas une démocratie où seuls certains sont invités au palais, tandis que les autres sont rejetés, méprisés, parce que non conformes aux dogmes du politiquement correct. Pas une démocratie de façade où les télévisions publiques, subventionnées pourtant par l'ensemble des citoyens, servent à propager des idées exclusivement de gauche et mondialistes. Nous voulons donner la parole à nos concitoyens. C'est d'abord à eux que le souverain et les hommes et femmes politiques doivent rendre des comptes. C'est eux qui payent salaire et dotation royale. C'est pour eux que nous devons travailler, pas pour la planète entière. D'autres s'en occupent. Nous devons redevenir maîtres de notre avenir, ici en Belgique. Pas les bureaucrates de l'Union européenne ou des Nations unies, pas le pacte de Marrakech, mais les lois votées démocratiquement par notre Parlement, ici à Bruxelles ou à Namur, pour la région. Nous avons confiance dans nos concitoyens. Ce sont les citoyens qui créent la richesse du pays, qui produisent la valeur, pas les hommes politiques. Laissons les citoyens tranquilles. Cessons de tout vouloir réglementer. Cessons de tout contrôler. Cessons de persécuter nos citoyens, comme par exemple la Fska le fait pour les produits du terroir, que nous mangeons pourtant depuis des siècles. Et puis, l'argent que vous gagnez est d'abord votre argent. Pour augmenter le pouvoir d'achat, une demande légitime, il faut diminuer les taxes. Cessons de voir les Belges comme de simples vaches à lait. Et pour cela, réduisons les impôts. Supprimons ce qui est inutile. Ministres et députés trop nombreux, Sénat, province, inutiles. Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF, COCOM, COCON, Intercommunal, subside à toutes ces associations, inutiles. Il y a des milliards et des milliards d'euros d'économies à faire. Et puis nous voulons une société Fière de son passé, de ses valeurs, et confiante dans son avenir. Une société qui nomme ses fêtes ancestrales par leur nom. Noël, Pentecôte, Toussaint, Pâques. Une société où la famille et la solidarité sont prioritaires, sont des piliers. C'est cela, Sire, loin des paroles convenues, que vos humbles sujets que nous sommes aimeraient entendre. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez apprécié la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne et heureuse année 2019.